Coucou Youtube Le nouveau skin Godzilla vient d'arriver. Il y a la mise à jour qui arrive le 11 avec King Kong vs Godzilla. Ça va être un truc de ouf. Honnêtement, la STG qu'on achète. Alors, il y a un petit bug de skin. Vous allez vous en rendre compte in-game. Mais sinon, l'arme est ouf. Profitez, likez, commentez. Abonnez-vous. Parce qu'on a reçu une nouvelle mitraillette. STG. Si on touche absolument à rien, les gars, c'est elle-là. Elle a l'air bien équipée. Elle est belle, cette arme. Elle est très jolie, cette arme. Oh, oh par contre. What the heck Mec, <rire> c'est quoi ce truc de ouf On va voir. On va, on va se balader tranquille. On va, des, on va tout découvrir ensemble de toute façon. C'est moi ou il un mec qui a déjà acheté là C'est quoi cette fumée Chat, il yeah. y avait cette fumée devant C'est donc ça le fameux bug Je viens de mettre bien val pour rien. Hein. Faut pas mettre de camo sinon l'arme bug. Ça c'est le genre de truc que tu devines pas quand même. C'est vraiment des tocards, Activision. Mais tellement des tocards, Putain. C'est fou d'être mauvais à ce point. Oh, je pars encore sur le chat. Mettez-vous dans la tête la musique de Tokyo Drift. Bon c'était euh, un bon fight chat. On a fait ce qu'on avait à faire, on l'a tué. Il s'est passé quoi avec l'arme Elle a chopé, Elle a attrapé la grippe frérot. C'est marrant les, les bruits qu'elle fait. Par contre elle est directement bien équipée. Hein. C'est ce que je vous avais dit chat. Elle marche. Euh, l'arme marche nickel. Il du monde qui passe dans ce secteur, c'est pas fou ça Alors Et là, un... Eh, pardonne pas hein. Vous savez ce que je me demande J'aimerais bien que quelqu'un qui a le même skin que moi m'allume avec A chaque fois que je tue quelqu'un les gars Vous êtes plutôt Godzilla vous ou... Kong chat Comment ça va aujourd'hui Et tu vas <rire> Shinji go <rire> Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Je te crois pas, wallah oh c'est pas possible La mec on est avec Swashin. J'ai wallah on est avec Swashin. Il a envie d'être sur le stream deck ce connard de Pada Nul, nul, nul Oignon, la mine. Oignon. Ah là, les gars, il a tout pris. Oh Ça me fait rire, les. T'imagines, imagine, on pourrait déclencher une sorte d'ulti. Où on crame les mecs comme ça. Ce serait pas incroyable. Moi je vous le dis, chat, ce serait incroyable. On rigolerait, be on rigolerait beaucoup. Quoi Quoi Qu'est-ce que c'est Quoi Quoi? Ah non, non, le mec m'a outdrop grand... Champion of Warzone solo, let's go! What? Holy oh. shit! What the fuck? Oh my friend! Je trouverai jamais, chat. J'ai plutôt me diriger vers ces voitures en me disant que les mecs m'ont potentiellement volé mes armes et qu'il est sûrement par là, tu vois. Quand il y a un petit TV chat, c'est normal que je le t-bag et tout. C'est la règle. C'est pas possible. Je l'ai mis à ma droite la frappe. Oh la honte. Oubliez ce qui vient de se passer, chat. Je vais tuer quelqu'un. Tiens. Ah T'as déjà live la nuit? Ouais. À l'époque où je faisais des screams et tout, genre, c'est ce que je dis par rapport à mon expérience. Genre, dès que j'étais là le soir, beaucoup plus de cassos, beaucoup plus de personnes qui euh, Qui viennent sur Twitch de façon temporaire. Ils prennent le live comme un moment pour troll parce que bah, ils sont torchés ou j'en sais rien, tu vois. Genre, il n'y a pas pire commu que la commu de la night. Et même en, en termes d'être humain, qu'est-ce que tu branles la nuit, tu vois à, à part le faible pourcentage qui bosse et tout, tu vois, qui regarde un live pour se défendre. Je pense qu'il manquait une balle Les gars, cette AR, c'est l'AR de Godzilla Uah, Godzilla C'est une STG les gars C'est pour ça qu'il avait les infos, les gars. Ah, c'est moche. C'est moche. En plus, il a Ultra dans son pseudo, les gars. Oh. Mon corps est là. Mon corps est, Mon corps est là et il y a absolument plus rien dessus, tu vois. Là, je vois que quelqu'un a pris ses armes. Si j'étais un stream hacker, je camperais là aussi. Wesh, alors le fa. C'est impossible d'être autant des cassos, putain. Si j'étais un autre stream hacker, je me cacherais de l'autre côté. Ultra Davy. Il y a une question que je me pose, c'est à quel moment ton cerveau il vrille Et le mec qui te suit depuis deux ans, tu dis tiens je vais lui casser les couilles aujourd'hui. Après on est humain tu vois, genre ça arrive à tout le monde de péter un plomb ou quoi. Mais non, c'était Wesh le S qui, euh, qui attendait dans le coin. Quel frère. Je sais pas. Je pense qu'il Et Waza du 37. Chat, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir euh, faire ma game tranquille ou pilou Ça va être chaud. Elle est bien euh, l'animation de l'arme. Tiens. T'as le carcheur sur les plantes. Un karcher a rippé sur ma main il y a deux jours. Petit conseil, ne vous, les, ne vous lavez pas les mains avec le karcher. Ça fait quoi Ça retire la, la peau des os Dans le même type, les gars, ce que j'avais vu dans le métier que je faisais à l'époque, en gros, le métal, t'apprends à le découper de différentes manières, tu vois. À le souder, à, à le découper avec euh, mille et un matériaux. Oh le serre. J'allais vous parler avant d'être complètement sous le feu La découpe au jet d'eau Genre un jet d'eau les gars qui est tellement mis sous pression Peut découper euh, Qui peut découper de l'acier Je crois qu'il y a d'autres Il d'autres euh, personnes dans ma game qui veulent ma peau <rire> Seul contre tous. Et c'est pour ça que quand je suis seul contre tous à ce point, je fais des rotations, je fais des rotations aussi extrêmes. C'est quoi ton pseudo, mon grand Simodea. En fait ce mec quand hein, il a vu que j'avais tué le mec là-bas, il a fait demi-tour, il allait se cacher ici. Comme s'il savait qu'il y, y avait un gros drone qui était parti et que son temps, il était compté. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Pas en forme le collègue. À la ligne, tu peux te dire ouais, peut-être, tu vois. Ouais, les gars, là, c'est la dernière fois que vous voyez pendant une semaine. Sauf si je vous lance un, un live jacuzzi expert lié à tout. Tu peux t'approcher ici. C'est pour que je fasse une exécution au sol, s'il te plaît. Enfin, et euh, sur le tapis. En fait, ouais, bien sur le tapis, bien comme il faut. Imagine si je fous du sang dans la maison. Merci beaucoup. Nous sommes Ultra! Un mur de drapal, chat! Des drapeaux, un drapal! Joystick il a enrhumé ou quoi Allez va t'acheter des pouces Comment on clear un bord de zone, chat Façon H1Z1. Voiture en cover. Tu descends sur le côté. Tu réorientes la voiture. Je suis en train de faire le bord de map, les gars. Du coup, on est à 20 kills. On a 6 spectateurs, plus que la plupart des TTV a chier. Je sais pas trop comment c'est possible que j'ai explosé, sachant que j'avais un trophée sur la voiture. Ok. Bon, il reste plus que 3 personnes. J'ai vraiment vraiment vraiment clear tout le bord de map. J'aime pas ce genre de zone. Ce genre de zone trop feuillue là On est tellement dans un jeu de rat À partir du moment où il reste 3 personnes Que je suis le seul à me déplacer et que je vois absolument rien Parce que là je viens quand même de faire 6 kills En un seul cercle Je pense qu'il y en a un en contrebas de moi Qui va évoluer, évoluer, évoluer comme ça Ok. Et... On est à 22 kills, les gars, avec le skin Godzilla. Godzilla, tu m'envoies la force avec le code Shoah Ne suis-je pas le meilleur, chat Je pense à liker. Et commenter les ultras, super important. La victoire